Euh, Est-ce que mes, élus, mes collègues élus ils me prennent pour un OVNI Oui clairement, euh, <rire> ils me disent que je suis fou, enfin bref, euh, en même temps ça les arrange parce que comme ça ils ne sont pas ah chez eux. Oui, euh, ça a été comme ça dès le début, donc ils sont dans la compassion, c'est super ce que tu fais, on ne l'aurait jamais fait, mais c'est bien chez toi, euh, et en même temps ils sont, je dois reconnaître que la communauté urbaine pourrait, enfin, participe au financement et ils sont unanimes euh, de tout bien. bord il enfin, n'y a, a pas de... dans l'exécutif, il n'y a pas de évidemment pas d'extrême droite, mais c'est très large, et il n'y a aucune voix qui s'est élevée contre le financement, contre la prise en charge à l'échelle de la communauté urbaine. Donc, euh, non, non, ça, il y a une unanimité politique sur le points. Tout d'abord, euh, nous avons voulu faire une conférence de presse avec Damien Carême. Damien Carême, c'est le maire de Grande-Sainte, et pourquoi nous avons voulu que Damien Carême soit parmi nous à Strasbourg Tout simplement parce que sa ville, aujourd'hui, Grande Sainte, euh, est un symbole, est un modèle pour euh, l'Europe entière. Euh, tout d'abord parce que le, la mise en place de ce premier camp aux normes HCR envoie un message dont on a besoin à l'Europe, c'est un message d'humanité. Et enfin, parce que cette incroyable initiative de Damien et de son équipe montre que l'Europe peut respecter ses valeurs. Je critiquais beaucoup la France il y a quelques semaines en, en plénière pour, j'allais dire, non-assistance à personne en danger. Et Damien Carême est pour moi une de ces personnes qui rendent son honneur à la patrie des droits de l'homme, qui fait honneur finalement à la devise du pays. « Liberté, égalité et fraternité ». Et je pensais, euh, en, en passant à la rencontre euh, avec, euh, avec Damien, en fait à deux citations. Et l'association va peut-être vous surprendre. L'une, c'est le pape François, ici en plénière, en novembre oui. dernier, enfin novembre 2014, qui nous rappelait à nous les élus que nous devons être gardiens de la fragilité et que la politique, c'est d'abord et avant tout la défense de la dignité de l'être humain. Et l'autre... C'est Lénine. C'est Lénine qui nous dit « Là où il y a la volonté, il y a un chemin ». Et je pense que Damien incarne ça très bien. Et donc, euh, marier le pape François à Lénine, je trouve que tout le monde ne réussit pas ça. Et euh, puisqu'il l'incarne, je lui passe la parole. Euh, merci, très heureux d'être ici euh, dans ce Parlement parce que c'est un symbole euh, ce Parlement européen et merci à, à vous de, de votre invitation en, en même temps. Euh, je suis effectivement venu là dans une démarche où, euh, euh, après avoir construit ce camp, après avoir réalisé ce camp, ce camp que je n'ai pas choisi puisque l'accueil des réfugiés sur mon territoire, ils sont arrivés sur mon territoire et qu'il fallait donc que je puisse les accueillir dignement, c'était de ma responsabilité politique. Euh, sur ma commune, je j'ai toujours dit que je ne voudrais pas que sur ma commune il y ait un mort de faim ou de froid et donc je me devais d'accueillir ces réfugiés présents sur, sur ma commune de passage puisqu'ils sont sur la route pour aller en, en Grande-Bretagne de les accueillir dans la dignité j'ai donc décidé de, de réaliser avec Médecins Sans Frontières un camp euh, avec un minimum de conditions pour permettre à ces hommes, ces femmes et ces enfants euh, de vivre dans la dignité. Voilà c'est aussi pour ça que, que nous sommes ici aujourd'hui pour montrer deux choses d'abord que effectivement un accueil euh, humanitaire euh, un accueil euh, dans la solidarité puisque c'est ce qui s'exprime aussi aujourd'hui euh, dans ma ville avec l'ensemble des associations qui interviennent des, des ong qui sont là des bénévoles qui interviennent sur ce camp c'est possible de le faire c'est possible de porter un autre regard sur ces euh, réfugiés qui fuient la guerre pour beaucoup d'entre eux ah, moi mon objectif c'était de les sortir d'un camp euh, euh, J'avais honte des situations de vie dans lesquelles ils étaient ces derniers mois avant qu'on réalise ce, ce nouveau camp-là. Les humanitaires me disaient ils ont vu des camps à travers tout le monde et c'est le pire des camps euh, qu'ils avaient vu. Donc je ne pouvais pas accepter euh, ces conditions d'accueil dans ma commune. C'est pour ça que nous sommes décidés à réaliser ce camp qui a ouvert il y a maintenant euh, tout juste un mois.